Pour faire simple, le pH représente la quantité d'ions hydrogène H+, dans une solution aqueuse. Rappel, une solution est un mélange dans un liquide, le solvant. Dans une solution aqueuse, le solvant est de l'eau. Le pH se mesure sur une échelle variant, par convention, de 0 à 14. La valeur médiane, 7, indique la neutralité de la solution. Si le pH est inférieur à 7, il indique le caractère acide de la solution. Si le pH est supérieur à 7, la solution est dite basique. On trouve beaucoup de solutions acides connues. Le jus citron, les boissons, le cola par exemple vinaigre, l'acide chlorhydrique, etc. Pour les solutions basiques, on peut citer des lessives, l'eau de javel, la soude ou l'ammoniaque. Pour manipuler des solutions acides ou basiques, il faut toujours être prudent. En effet, celles-ci sont corrosives. Elles peuvent provoquer des brûlures graves sur la peau et les muqueuses. Voici le pictogramme associé. Pour les manipuler, il faut une blouse pour protéger les vêtements, des lunettes pour les yeux, des gants pour les mains. Pour être un peu plus précis, le pH est lié à la quantité d'ions hydrogène H ⁇ et d'ions hydroxyde OH ⁇ si la quantité d'ions H+, est supérieure à celle d'ions OH-, la solution est acide. A l'inverse, si ce sont les ions OH-, qui l'emportent, la solution sera basique. Ainsi, la solution d'acide chlorhydrique s'écrit H+, plus Cl-, elle contient des ions H+, qui donnent le caractère acide, et des ions chlorures Cl-. La solution D'hydroxyde de sodium, la soude, se note Na plus OH